On est dans une situation extrêmement compliquée où les audiences d'extradition, théoriquement, commencent le 24 février, au fond, donc pour décider s'il doit être extradé aux États-Unis. Ce qui est complètement absurde, hein, parce que dans le traité d'extradition entre le Royaume-Uni et les États-Unis, sont explicitement exclus les délits politiques. Or, euh, l'espionnage est considéré comme un délit politique dans l'ordonnancement judiciaire des deux, euh, juridique, pardon, des, deux, des deux pays. Donc, quoi qu'il arrive, concevoir qu'il puisse être extradé, est absurde. Le problème, c'est qu'évidemment, on est face à des procédures qui sont politiques non, et pas judiciaires, et que donc à partir de là, euh, le droit ne sert que d'une façon comme un containment, c'est-à-dire une capacité seulement à contenir euh, au maximum la volonté politique de répression et de vengeance que met en place les États-Unis. Et euh, donc on est en tant qu'avocat dans des situations très compliquées, en plus où théoriquement on aurait besoin de beaucoup plus de temps pour défendre, pour préparer notre défense. Et en même temps, de l'autre côté, la réalité que Juliane est mise dans une situation de telle violence au sein de la prison de Belmarche, que tout est fait pour qu'on se précipite, pour qu'on ait une décision défavorable et qu'il puisse se débarrasser de Juliane et l'envoyer aux États-Unis. Donc ils essaient de nous faire un chantage, quelque part, presque affectif, autour du corps de Juliane, qui est martyrisé aujourd'hui, enfin 23h sur 24, dans des conditions délirantes. Et, et, et c'est très difficile pour nous de résister à ce chantage et d'accepter de, de devenir, quelque part, complice, en fait, de sa situation, en demandant plus de temps pour nous assurer qu'il y ait une chance, juridiquement parlant, de, de sortir de là. Et euh, donc cette violence psychologique, en fait, quelque part, qu'ils a pu qu mettre en œuvre, y compris contre ses contre avocats, fait partie, en fait, de toute une gamme, une panoplie qu'on a vu se déployer de, depuis des années. Donc, on, on espère vraiment évidemment qu'il y aura une réaction euh, auparavant, un miracle pourrait intervenir si Corbyn était élu par exemple aux élections euh, anglaises au début décembre mais euh, on a appris à ne, plus faire confiance, à ne pas faire confiance aux politiques et, et à dépendre que de nous-mêmes donc euh, cette lutte va se mener grâce à la société avec l'appui de la société c'est seulement euh, euh, provoquant des mobilisations de plus en plus importantes qu'on réussira probablement à sauver cet homme et à empêcher qu'il soit quand même mis dans une prison de haute sécurité pendant 175 ans pour n'avoir fait qu'une chose, parce que les accusations dont il fait l'objet aujourd'hui ne concernent que les publications de 2010 sur les câbles diplomatiques américains et les journaux de guerre irakiens et afghans. Il risque 175 ans de prison dans une prison de haute sécurité à l'isolement pour avoir tout simplement révélé des crimes guerre et des crimes contre l'humanité, donc c'est vraiment une, un enjeu essentiel, et on dépend de, de nous-mêmes, parce que les médias ne jouent pas du tout le jeu, évidemment, pour toute une série de raisons qui ont été exposées tout à l'heure dans une conférence qu'a donnée Jacob Appelbaum, cet événement euh, qui ont créé des lignes de front et de division extrêmement violentes qui font qu'on n'arrive pas en fait à solidariser toutes ces professions qui théoriquement devraient être euh, en soutien de Il est extrêmement fragilisé évidemment par la violence qu'il subit, non pas seulement depuis avril, mais depuis des années d'enfermement dans des conditions qui sont quand même pas du tout évidentes, avec un leni très fort de toujours une parler de la société sur le fait qu'il était qui souffrait de violence réelle, c'est-à-dire qu'on a longtemps prétendu qu'il s'était enfermé volontairement au sein de cette ambassade d'Équateur, ce qui est quand même le comble de l'absurdité, mais des personnes de bonne foi y croyaient, parce qu'elles n'arrivaient pas à accepter la réalité de, de cette situation. Donc euh, ça pèse sur un homme qui euh, a explosé euh, au monde, s'est vu exploser du jour au lendemain comme une superstar euh, quand il avait 38 ou 39 ans. Aujourd'hui, on a quasiment 10, 10 de plus, évidemment, a senti peser de façon extrêmement lourde le poids de ce de ce temps passant et de cette exposition médiatique extrêmement violente, extrêmement délétère. On l'a qualifié de tout, de violeur, d'antisémite, d'agent du FSB, euh, sans aucun début de preuve et avec un relais systématique de la part des médias qui est absolument euh, franchement scandaleux, quoi. franchement scandaleux.